Bienvenue dans cette nouvelle démonstration Bokeh où je vais euh, montrer comment on peut disposer les documents euh, sous forme de cartes géographiques lorsqu'ils sont géolocalisés. Alors pour illustrer euh, cette démonstration, j'ai ici un portail qui catalogue un certain nombre de cartes postales. Et si on examine... Les euh, données euh, Unimark euh, de ces notices, on voit qu'en zone 123, $D nous avons la longitude et $F euh, la latitude. Euh, ici ces points là, géographiques, indiquent la, la vue finalement affichée sur la carte postale. Euh, Lorsqu'on a ces données, euh, Bokeh, euh, à partir d'une sélection de documents, ici c'est un domaine, peut afficher le kiosque sous forme euh, de carte. Donc dans l'onglet affichage, je peux disposer les documents sous forme de carte géographique. Et Bokeh va s'appuyer sur ces données en zone 123 pour disposer euh, tous les points sur une carte. Par exemple, si je zoome euh, sur ma carte, je vais pouvoir je vais avoir un regroupement des documents euh, qui euh, représentent la même vue qui, sont, qui ont les mêmes euh, coordonnées et lorsque je clique sur un petit point je vais pouvoir voir exactement le document dont il s'agit en cliquant sur le document je vais pouvoir accéder à la notice en question l'affichage Ici affiche euh, directement le média, c'est-à-dire la carte. Évidemment sont pris en compte les différentes possibilités euh, d'affichage, de rendu qu'on a ici. Par exemple, je peux avoir le média et la description en dessous. Voilà, comme ceci. Alors vous retrouvez aussi les contrôles habituels d'une carte euh, qu'on peut avoir dans Bokeh, notamment euh, le plein écran, ce qui euh, va pouvoir faciliter euh, la navigation sur un grand nombre de, euh, de documents. Voilà. Cette fonctionnalité est aussi disponible pour la boîte d'articles, c'est-à-dire que si vous avez des événements qui sont associés à des lieux géolocalisés, vous pouvez très bien basculer l'affichage de votre boîte d'articles en mode euh, carte géographique, ici. Et à ce moment-là, dès qu'un article est associé à un lieu, vous pourrez avoir cette cette, euh, cet affichage avec les points qui correspondent au lieux associé. Voilà. a la suite de l'article. Voilà. Évidemment, à l'instar euh, de la boîte notice, vous avez le contrôle sur le rendu euh, du document. Par exemple, si je, si je ne veux afficher que le média, je peux le sélectionner et n'afficher du coup que l'image. Alors, Ces fonctionnalités-là ne sont disponibles aujourd'hui que pour les portails utilisant le magasin de thèmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle démonstration bokeh.